et les emplacements des planètes durant cette semaine. Avant de parler des événements particuliers qui sont très importants, ce qui vont avoir lieu cette semaine, euh, j'aimerais vous rappeler que l'aspect euh, soit euh, le carré entre, euh, entre Chiron, qui est en bélier, et Jupiter, qui est dans le Capricorne, est toujours valide, donc continue d'ici mi-janvier. Donc, il y aura toujours le risque de rébellion des individus contre les autorités, qui pourraient être des parents, des supérieurs autorités travail, des règlements, des gouvernements, des présidents, etc. Ceux entre vous qui ont des adolescents, euh, vous êtes invités à être vraiment très patients durant cette période. Patientez, patientez et laissez tomber tant et aussi longtemps que les enfants euh, ne mettent pas leur sécurité ou la sécurité des autres en péril. Donc, euh, au menu cette semaine, nous avons deux événements très importants qui va être l'éclipse euh, solaire qui va débuter le 25 décembre à 21h29 pour le Québec, soit 26 décembre 3h29 pour l'Europe. Cette éclipse solaire atteindra son maximum le 26 décembre à minuit 15 pour le Québec. Donc 16h15 pour l'Europe. Puis en même temps, une nouvelle lune se produira dans cette même maison, dans le Capricorne. Et cette nouvelle lune sera conjointe à Jupiter, qui va amplifier les énergies de cette nouvelle lune, ainsi que l'énergie de l'éclipse solaire qui va s'étendre. Je parle de l'énergie l'énergie de l'éclipse solaire va s'étendre sur les prochains six mois. Vu que cette éclipse aura lieu dans le premier décan du Capricorne, dans ce coin, les signes qui seront beaucoup plus affectés que les autres seront les ascendants des premiers décan des, des signes cardinaux, dont Bélier, Cancer, euh, Balance et bien sûr Capricorne. Après ces signes, les autres signes qui seront euh, aussi affectés plus que les autres, ceux que le Capricorne représente pour eux, la douzième, huitième et sixième maison, donc les Verseaux, les Gémeaux et les Lions. Mais nous tous serons aussi affectés et aurons des changements dans notre vie, mais pas d'une manière euh, aussi prononcée ou accentuée,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 au 29 décembre 2019, je commence par lundi AM pour le Québec et lundi presque toute la journée pour l'Europe. La lune sera dans le scorpion. Vous vous sentirez sociable, romantique, sensuel et sentimental. Cependant, parfois, vous pourriez être négligent, de, de mauvaise humeur ou un peu égoïste. Vous aurez probablement du mal à vous motiver pour exécuter vos tâches ou aller travailler. Euh, une bien meilleure option est de rechercher le plaisir par l'amitié ou à travers des activités de groupe qui pourraient vous apporter la joie aussi. Vous devez aussi éviter les achats impulsifs. Mardi, euh, pardon, lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre onzième maison. Les énergies dominantes seraient amicales et favorables pour les rencontres d'amis, les réunions du plaisir. Même dans les réunions d'affaires, vous verrez que la collaboration des autres est très impressionnante. C'est une période propice pour les célibataires de tomber en amour ou bien transformer une relation d'amitié en une relation amoureuse. Ceux entre vous qui sont engagés, les énergies sont très propices pour améliorer votre vie intime. Durant cette période, des malentendus pourraient avoir lieu, mais rien de grave. Vous aurez aussi assez de sagesse pour les absorber et les gérer avec beaucoup de tact. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre douzième maison. Au niveau de votre boulot, il sera très bien soigné et exécuté avec beaucoup de méthodisme et diligence. Par contre, vous aurez tendance à mal comprendre les autres ou les autres vous mal comprendrez. Inconsciemment, votre impression des autres pourrait être influencée par vos craintes profondes. Si vous vous laissez affecter par ce que les autres disent ou pensent de vous, vous vous sentirez facilement vulnérable et découragé. Essayez de limiter vos interactions avec les personnes que vous connaissez en tant que provocateurs ou malveillants. En général, limitez vos interactions au boulot au niveau professionnel seulement et patientez, les prochaines journées seront formidables. Samedi, et dimanche, ainsi que lundi AM pour le Québec, et samedi et dimanche, ainsi que lundi presque toute la journée pour l'Europe, la lune sera dans le verso, dans votre signe. En plus, Vénus est dans votre signe aussi. Et soudain, vous vous sentirez très confortable et très bien dans votre peau. Vous vous exprimerez avec brio et vous brillerez de tous vos feux. Un beau magnétisme personnel vous aidera dans vos négociations et discussions. Et rien ne peut vous résister ou résister votre charme. Elle sera une période très propice pour visiter et recevoir, ainsi qu'organiser des sorties ou des réceptions. Une très belle fin de semaine. Profitez-en autant que possible. C'est tout ce que j'ai pour vous.